Bienvenue, bienvenue les amis dans cette vidéo où j'ai envie de vous partager euh, mon expérience sur mon premier nettoyage du foie. Euh, voilà l'erreur, je pense, que j'ai faite dans le nettoyage. Puis, euh, quel, quel bénéfice j'en vois pour le moment. Donc, on, on est vendredi, je l'ai fait, euh, la purge s'est vraiment réalisée euh, samedi en fait, dans, dans la soirée de, de samedi à, à dimanche. Donc, ça fait une semaine que je suis, euh, que je suis après. C'est la première fois que je fais le nettoyage. Donc,. Euh, euh, première chose que j'ai envie euh, de vous partager, euh, ça a été plus facile que ce que je pensais, déjà. Alors, pour ceux qui euh, qui connaissent pas, je mettrai deux, trois liens euh, par rapport au nettoyage du foie, mais en le faisant très, très rapidement. Euh, pendant euh, six jours, on boit un litre de jus de pomme pour ramollir les cailloux qui sont dans le foie. Et puis, le sixième jour, euh, il y a une purge en, en prenant euh, du sel d'Epsom. Euh, et puis, euh, à un moment, on... on on boit de l'huile d'olive avec de, du jus de pamplemousse ce qui permet tout d'un coup à, à la vésicule et au foie de, de relâcher les, euh, les caillots qui sont à l'intérieur donc je vous mettrai une photo dans la vidéo de toute façon assez impressionnant les, les, les caillots et la quantité en fait qu'il y avait dedans euh, donc première chose que j'ai remarqué euh, plus facile que ce que je pensais le jus de pomme pas gros problème pour moi euh, à prendre mon litre tous les jours je l'ai bu peut-être un peu trop vite euh, plutôt que de l'étaler dans la journée voilà, euh, du coup il y a des moments il y avait un peu des, des gargouilles dans le ventre, c'était peut-être pas au plus bienveillant pour, pour mon estomac et mes, et mes intestins je dirais surtout. Euh, ensuite... Euh le, le principal bénéfice moi, que je, que je retire et que j'ai vu directement, euh, je dirais 12h, heures, 24h heures après, donc à partir du dimanche euh, en fin de journée, euh, c'est la vitalité. C'est clairement euh, le fait de se sentir hyper bien dans son corps, euh, pas, quasiment pas avoir envie de manger, euh, vraiment pas envie de manger euh, très peu, donc un peu de, un peu de jus de légumes. Euh, euh, voilà mais euh, vraiment euh, pas nécessairement, à un moment je me suis même dit mais est-ce que c'est pas le chemin et le premier pas pour euh, devenir pranique parce que là j'avais pas du tout envie de nourriture euh, solide en fait, euh, absolument pas euh, donc grande vitalité, euh, je m'en suis rendu compte le lendemain matin où je me suis réveillé euh, eh bien, euh, avant mon réveil qui sonne à, à 6h euh, vraiment à partir de 5h30 euh, je sentais toujours le se lever, euh, j'étais réveillé et puis j'avais la patate quoi, j'avais vraiment, euh, euh, je me sentais hyper bien euh, vraiment hyper bien dans mon corps, donc ça c'était très agréable ça m'a tenu euh, toute la journée la journée qui a suivi c'est pareil J'avais, j'ai mangé un peu mais c'est plus euh, par habitude, ah mais tiens faut manger un petit peu que vraiment un appel du corps à se, à se nourrir euh, et euh, pas de problème d'énergie euh, dans la journée j'ai bien bu, euh, voilà donc grande vitalité, ça euh, indéniable euh, et puis ça tient jusqu'à aujourd'hui le... Deux prises de conscience je dirais euh, par rapport à, à ça. Euh, premièrement, je pense que j'ai fait l'erreur de faire un nettoyage du côlon un peu trop près euh, dans l'après-midi, en fin d'après-midi vers 18h, euh, non vers euh, 5h il devait être, avant de prendre. Euh, le premier celle d'Apsom à 18h et du coup il y a eu une partie un peu confusante pour moi où je ne savais pas que si c'était mon nettoyage du côlon qui est en train de finir de se vider ou si c'était la purge du foie qui commençait. Donc je pense que la prochaine fois je le ferai soit le matin, mon nettoyage du côlon, soit, soit la veille et puis vraiment jeûner complètement le samedi. Euh, voilà, pour beaucoup plus différencié ces, ces deux moments parce que ce qui s'est passé pour moi c'est qu'au moment où j'ai bu mon jus d'amplemousse et mon jus, et euh, mon mélange d'huile euh, normalement il a recommandé pendant au moins une demi-heure de rester allongé dans son lit tout tranquille et là au bout de 10-15 minutes euh, j'étais déjà aux toilettes en train de me vider sans forcément beaucoup de il n'y a pas vraiment de cailloux il y avait quelques paillettes mais euh, pas de pas de cailloux qui était, euh, qui sortaient donc ça je pense que c'est une erreur que je, que j'ai faite euh, à ce niveau là euh, qui pour moi est un peu confusante et puis euh, deuxième chose, euh, le mercredi j'ai mangé euh, un tout petit peu de sucre, alors je suis assez vigilant dans mon alimentation, à manger très très très peu de sucre et là il y avait un moment euh, voilà, convivial entre amis euh, qui fait qu'il y avait des mochis euh, japonais donc euh, j'adore ça, euh, j'en ai mangé deux et à euh, ma grande surprise euh, la nuit de mercredi et jeudi a été euh, assez compliquée, je me suis réveillé avec euh, des rêves autour des drogues je voyais de la poudre, j'ai l'impression que c'était de la cocaïne et en fait j'ai pris conscience une demi-heure après je me suis dit qu'est-ce que ça m'a refaire dans ma vie euh, voilà pourquoi je pense aux drogues comme ça euh, et en fait bah, très clairement c'était pas, pas la cocaïne c'était pire que la cocaïne, c'était le sucre donc euh, pour ceux qui ne le savent pas il y a une étude qui a été menée sur, sur euh, des rats et des souris euh, y a la dépendance au sucre euh, est beaucoup plus importante qu'à la cocaïne donc il euh, faut le savoir, c'est une drogue qui est euh, partout dans notre alimentation, euh, est très très forte, et dont on n'a pas, euh, très peu de gens ont cette conscience-là. Et donc ça, ça, ça a vraiment été euh, une prise de, de conscience importante. Euh, je... Donc ça m'a affecté, je, tout d'un coup, euh, au lieu de me réveiller à 5h30, ben, je me suis réveillé à 7h30, donc ça m'a demandé deux heures de plus euh, de sommeil pour... Euh, pour, pour, pour digérer en fait euh, deux petits euh, mochis euh, comme ça euh, avec du sucre dedans, euh, probablement du sucre industriel. Euh, donc euh, effet très très fort euh, ressenti au, au niveau du sucre et puis une prise de conscience dont je ne m'explique pas, donc j'ai pas la, la compréhension mais juste en prise de conscience euh, que ça a affecté en fait ma déperdition euh, d'énergie vitale. Euh, alors je ne sais pas en quel point, si je vous partage juste cette prise de conscience, je, je vois bien que j'ai pas tous les éléments de compréhension, mais il y a eu avec aussi cette prise de conscience que ça affectait euh, mon énergie vitale et surtout que ça la mettait en fuite, en déperdition, euh, voilà, et donc ça au niveau du, du sucre ça a été euh, vraiment une réalisation supplémentaire. Une fois que j'ai passé ça, et eh euh, là on est vendredi, je dis vendredi, euh, j'ai réussi à, à revenir dans, dans quelque chose où je me sens bien, vraiment bien dans mon corps, léger. Ce qui est vraiment intéressant c'est de voir léger, beaucoup moins euh, dans euh, le besoin de manger et, euh, et ça me renforce cette idée euh, que j'avais euh, déjà rencontrée lors des nettoyages du côlon, c'est que... Euh, L'état de nos intestins, de colon, de notre foie, affecte profondément nos humeurs. Il y a beaucoup plus de paix intérieure, moins de colère euh, qui ressorte. Ça, ça c'est aussi un élément visible, euh, en tout cas pour moi, de, du, du nettoyage du foie et de la vésicule sur la première semaine. J'avais remarqué ça avec le nettoyage du colon. Euh, et euh, également, euh, l'impact que ça a sur nos envies alimentaires. Donc j'avais vu ça sur le nettoyage du collant, où tout d'un coup j'avais plus du tout envie par exemple de viande ou de poisson, de choses comme ça, même s'il y a longtemps que j'en mange plus, que je suis végétarien, maintenant je suis sur, beaucoup plus sur une tendance végane, mais euh, de temps en temps j'avais, ah ouais, ah, le barbecue, ça me faisait encore envie, je sentais qu'il y avait des, des parties de moi qui étaient en appel, euh, et donc ça affectait. Là, euh, je dirais avec, euh, avec le foie, pour moi l'envie elle est beaucoup plus sur de la crudité, euh, de l'hydratation d'eau, j'ai vraiment un besoin euh, d'eau euh, important, de nourrir mes cellules euh, avec une eau de qualité, hein, j'entends bien une eau, de, une eau de qualité, et, euh, et de la fraîcheur, donc euh, de la coriandre fraîche, de la salade fraîche, euh, des fruits euh, frais, même si là on est en fin d'été, donc c'est plus compliqué <rire> ici de trouver des fruits en fin d'été, mais il y en a encore. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le, mes premières impressions par rapport au nettoyage du foie. Je vous mets en information euh, des liens par rapport à ça, si ça vous intéresse. Donc euh, moi je me suis euh, appuyé en fait sur trois sources d'informations pour faire ce nettoyage du foie. Euh, premièrement en fait euh, des infos que m'a filé une amie qui pratique ça depuis longtemps, depuis plusieurs années et donc euh, moi je, je suis parti là pour le faire tous les mois jusqu'à qu'effectivement mon foie et ma vésicule soient, soient complètement clean euh, ça, je me suis essentiellement appuyé là-dessus. J'ai recoupé ça avec euh, quelques infos que j'avais trouvé du résumé d'un livre euh, qui, qui est assez connu sur le sujet, dont je vous mettrai les liens. Et puis euh, également une conférence de Jérémy Mercier que j'ai trouvé très pertinente, qui m'a apporté des compléments d'information, euh, notamment sur la partie de la préparation pour la purge des reins et tout ça. Très très intéressant. Euh, donc Jérémy vend une formation d'accompagnement sur euh, le nettoyage du foie que je n'ai pas faite. Euh, effectivement, j'en ai pas senti l'appel ou le besoin. Mais mais pour des personnes qui n'ont pas comme moi une personne ressource qu'ils peuvent appeler ou qui peuvent questionner pour savoir ben, est-ce que c'est normal, qu'est-ce qui se passe et tout ça, euh, ça peut être également euh, un moyen. Euh, J'apprécie beaucoup les, les, le contenu de la, euh, des vidéos de Jérémy. Il a une approche très pragmatique, très scientifique. Euh, vraiment, voilà. Donc je l'ai découvert à travers, euh, je dirais, un, un conseil de telle Chaleur, et c'est comme ça que je suis tombé sur les vidéos de, de Jérémy. Euh, voilà, si ça vous intéresse, ben vous verrez et sa conférence gratuite de présentation de sa formation apporte également de très très belles euh, informations de qualité. Merci beaucoup de m'avoir entendu jusque là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker euh, la vidéo, à la partager, à vous abonner également à la chaîne si vous regardez sur YouTube. Merci de prendre soin de vous, merci de prendre soin de votre lumière et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.